Hey, hey, hey, hey, Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Moi aussi, <rire> pareillement. <moi. rire> Donc, nous, on va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme vidéo Et on va parler d'images Ça vous intéresse Je suis sûre que oui. Alors, restez, on écoute le générique. Et ça se passe tout de suite après. À toutes. Du coup, j'ai préparé quelques questions. Et on va répondre à ces questions. Allons-y. On y va. Yeah. <rire> Elodie, Elodie, Elodie. Oui <rire> Comment as-tu choisi ton mari Qu'est-ce qui t'a fait dire C'est celui-là. On s'est connu à l'âge de 12 ans. Donc, euh, donc en fait, il a eu un coup de foot pour moi, physique. Ouais. Je parle bien physique. Ensuite, mais on était très jeunes hein, à cette époque-là. Euh, ensuite nous avons repris contact six ans après mm -hmm. six ans après et euh, voyant sa démarche sincère en fait il a eu une démarche sincère envers moi voulant vraiment apprendre à me connaître c'était pas euh, avoir une copine pour avoir une copine ouais. en fait euh, c'était ben, si on a quelque chose à faire ensemble ben, on, on aboutit fait... au mariage ouais. donc euh, donc c'est de là, en voyant son comportement, la façon dont il était avec moi et ses objectifs en fait pour l'avenir en fait que du coup j'ai fait, ben ouais c'est lui, <rire> c'est lui que Dieu a mis euh, pour toi. dans ma vie, pour moi en fait. C'est lui que Dieu a, en fait c'était pas mon choix, c'est pas un choix charnel, c'est Dieu qui l'a placé pour mmh, moi en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas, euh, moi j'avais pas de critères, lui c'était peut-être un peu l'inverse. Physiquement, je lui plaisais, mais moi, je suis convaincue que c'est Dieu qui a fait ce choix-là pour moi, en fait. Okay. C'est ce qu'il avait en lui, en fait, tu vois. Ah, oui. ouais, comment je le voyais penser, c'est quelqu'un de généreux. Mm. C'est quelqu'un qui, qui est très bon. Mm. Et puis, il me fait beaucoup rire. Ouais, c'est important. <rire> ouais, du coup, c'est tout ça qui a fait que, ouais, je me suis dit, avec cet homme-là, je serais heureuse. Ouais. Tu vois. Mais moi, mais tu vois, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Parce que euh, moi, en voyant Erio c'est en le fréquentant. Ouais. Et bien, plus j'apprenais à le connaître et plus je me suis dit, oui, avec, ce, avec cet homme, je serai heureuse. C'est ça. Avec cet homme, je, je serai heureuse parce que il, la manière dont il se dévoue pour moi, voilà. la manière dont il est avec moi, je, je suis sûre que je serai heureuse, à, pas mmh. pour ma vie, en fait, pour la fin de mes jours, si, tu si. vois. Donc, euh, ouais, c'est ça aussi qui a fait que bah, nous nous sommes mariés et, mmh. et c'est mon mari, quoi. <rire> Et pourquoi tu as dit oui, du quoi ça demande Parce qu'il y a quelque chose entre oui, on va être ensemble, on sort ensemble, et oui, on va se marier, ouais. tu vois. Euh, le, le mariage, ça me faisait peur, parce que moi, il faut savoir que je suis très donc, euh, dans un cocon familial. Ouais. Donc, je ne voulais pas m'engager tout de suite. Je me trouvais un peu jeune, euh, je me trouvais un peu... Voilà, je voulais rester encore avec papa, maman, mmh. tout ça. Donc, lorsqu'il m'a demandé... <rire> <rire> euh, en fait, j'ai dit oui parce que je l'aimais, en fait. Mm. Je l'aimais et je me suis dit, il ne faut pas qu'on reste comme ça, copain, copine, qu'on ait ce statut. Même auprès des, de, de nos amis non-chrétiens, il mm. ne faut pas qu'on reste dans ce statut, fréquentation, c'est ma copine ouais, ouais, et tout. Ouais. Non, va falloir qu'on officialise les choses. On veut se marier, on veut être ensemble. Élodie, grandit. Mm. Élodie, il, il te demande, dit oui, tu l'aimes tu l'aimes, tu, euh, tu, tu trouves qu'il te correspond, qu'il te rendra heureuse. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va te faire dire non Je ne peux pas dire non. Donc je n'ai plus que être touchée par la demande. et J'étais moustillée et j'ai dit oui. Bah oui, oui. <rire> en fait, il t'a donné le déclic pour te dire, allez, il faut que c je grandisse. C'est lui qui m'a donné, donné ce déclic mmh. pour que je grandisse. Ouais, ouais. Et que je, je me rende compte que... Bah, la vie, bah dans la vie, il faut faire des choix, justement. C'est un choix de vie, le mari. Et, mmh. et si je lui dis oui, c'est que ça sera pour la vie. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, il m'a fait un, un bond en avant et, et ça m'a pris. Un, déjà, rien que dire oui déjà à sa demande, ça m'a fait prendre en maturité. Ouais. Mais le fait qu'il se mette à genoux, qu'il fasse sa demande, moi, j'ai trouvé cette, cette démarche, voilà, c'est un homme. C'est un homme, ouais. C'est un bien. homme. C'est un homme, donc... Euh, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et... Mmh. Ouais, j'ai beaucoup faim. C'est vrai. Moi, ça m'a trop... Ça m'a fait quelque chose. La demande, c'est quelque chose. Mmh. Ouais, c'est quelque chose. <rire> Pourquoi, d'après toi, les femmes mariées prennent traînent plus avec les femmes célibataires ou moins Moins. Euh, moi, selon moi, les femmes mariées, elles ont tendance à fréquenter les couples mariés les... Parce qu'en fait, les femmes célibataires euh, peuvent, reprétend... peuvent euh, représenter un potentiel danger. Mm -hmm. Déjà, elles sont célibataires, donc, euh, bon, bah, même si elles sont elles vont se mêler à ta vie de couple, ça va être copine copain, mais elles auront pas euh, cette euh, la même euh, notion de la vie maritale en fait. Elles vont peut-être pas comprendre que. À bah, une certaine heure, tu vas devoir rentrer okay, pour ouais. faire à manger à ton mari. À une certaine heure, tu vas devoir euh, bah, lui donner des nouvelles. Bah, pourquoi tu es sur ton. Ouais, mais mmh. bah, en fait, il y a des choses qu'elles vont pas comprendre. Parce qu'elles sont pas dans cette notion de mariage. Elles profitent de leur célibat. Elles profitent de, de leur vie de jeune fille. Et elles ont, elles ont Elle raison. raison. Elles ont raison. Mais euh, du coup, euh, en tant que femme mariée, tu es amenée des fois à t'en éloigner ou à ne plus les fréquenter. Parce que euh, vous n'avez tout simplement pas le, les mêmes objectifs de vie, vous n'avez même plus le même mode de vie. Oh, pas plus du tout. Euh, plus du tout. Donc du coup, euh, forcément, ça, ça crée un, un, un petit fossé qui fait que voilà, quoi. Mm. on ne peut plus se fréquenter comme avant. Et, et il faut préserver son couple. Il faut préserver son couple. Euh, les femmes célibataires... Euh, généralement ouais, comment dirais-je enfin je sais pas comment expliquer mais les, les femmes célibataires elles, elles auront vraiment elles, elles sont encore dans cette recherche de l'homme de leur vie donc elles vont être peut-être dans le paraître, peut-être que même dans ton, dans, ton, dans, ton oui. état, dans ton style, dans ton état d'être t'auras même plus la même vision oui. et elles elles seront là parce qu'elles sont encore en recherche de l'amour donc elles veulent plaire encore donc il y a beaucoup de... l'état d'esprit de des plus ouais. de même, il y a beaucoup de choses qui font qu'on fréquente plus. Tu... Mais on ne fait pas forcément de choix. Ouais. Euh, on ne dit pas « bon, je suis mariée, c'est bon mes copines, au revoir, non. non. Ça se fait tout seul. Ça se fait naturel. Ça non. se fait tout seul. à euh... moi, ce que ta copine soit vraiment sage, sage, sage, et si c'est ça, garde-la. Mais par exemple, pour les disputes, ce n'est pas forcément ta copine célibataire qui va te dire oh, « Bon écoute, essaye de, essaye de te calmer et tout, au contraire elle va dire, non t'as raison, t'es une femme, tu peux décider de l'heure que tu rentres Exactement. Alors que non, quand t'es mariée, tu Exactement. ne décides pas de l'heure que tu rentres Exactement. Toutes tes décisions c'est à deux, donc il y a plein de, de trucs qui font que, ouais, ça peut les ennuyer en fait de traîner avec toi Et te ouais. dire, bon à 18h c'est fini quoi la soirée ouais, C'est ça, <rire> c'est ça donc moi, ouais, ça se fait naturellement, le mode de vie étant oui. différent après... Euh, c'est Ça se fait tout seul, ce n'est pas seul. un choix. Et, et encore, merci Seigneur, on arrive quand même à garder oui. des amis célibataires. et on, oui. est avec... on trouve oui. des moments ben, quand oui. même où on peut être avec nos sœurs oui. euh, célibataires. Mais on a notre vie maritale qui prime. En oui. fait, c'est ça qui prime. Ça. Du coup, Elodie, est-ce que pour toi, il existe une période limite de fiançailles alors, pour moi, je ne pourrais pas définir une période de fiançailles. Euh, par contre, ce que je pourrais conseiller, c'est que ça n'aille pas au-delà de deux ans. Voilà, parce qu'en fait, on, on sait que dans cette période de fiançailles, on se projette de se marier, on mmh. est amoureux, il euh, y a la tentation qui est là. Du coup, bah, forcément, euh, bah, des fois, on, on peut chuter très vite, en fait, c'est très facile. Du coup, ce ouais. que je conseillerais, c'est pas plus de deux ans. Après, voilà, euh, les choses se font hein, comme Dieu le permet. Il y, a des Il y a des situations qui font que ça va au-delà. Mmh. Euh, voilà, on est... Euh, voilà, mais moi, c'est le conseil peut-être que je, que je donnerais. Et, et puis, voilà, quoi. Alors, pour moi, je dirais... Aussi, pas plus de deux ans. Donc, moi, ma situation, elle a été différente. <rire> Donc, je conseille ce que je n'ai pas vécu. Je pense que c'est... Ça dépend, il y en a qui se rendent compte au bout de deux mois, ils se disent déjà qu'ils vont se marier. Oui, oui mais <rire> c'est pour ça que je, toute situation est différente et que je ne juge pas ceux qui se mar... vont se fiancer au bout d'un mois comme ceux qui vont se fiancer au bout de cinq ans. Il ouais. y en a qui malheureusement ne vont pas avoir les moyens. Euh, ils veulent, en même temps, s'ils veulent faire un grand mariage, c'est normal. Il y en a qui ne vont peut-être pas avoir les moyens financiers, il y en a mmh. qui ne vont pas avoir euh, voilà, le temps d'organiser. Donc du coup, les années s'éloignent, s'éloignent et après, on, on compte se rend compte. On se rend pas compte, assez... on se dit, yeah, ça fait déjà. ans qu'on est fiancés, on ne sait toujours pas marié. C'est ça. ça. Donc franchement, je, je... je... je dis, enfin, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment propre à chacun. Je... Mais si je devais établir ou conseiller à quelqu'un, je dirais, au deux bout de deux ans, ans marie-toi. Ouais, voilà. Au bout de deux ans, mariée, vous Faites le nécessaire. Pour que quand tu la demandes en fiançailles, quand vous soyez fiancé vous vous projetez de vous marier mmh. d'ici deux ans. Mmh. Et vous faites tout en conséquence pour vous marier et organiser ce mariage, je crois. C'est comme tu dis, quand tu es en période de fiançailles, tu peux croire que tu es déjà marié alors que non. Mais c'est ça, maman, euh, pas encore tu mariée. sais que vous allez vous marier et du coup, vous, vous pouvez agir comme mmh. déjà étant un couple marié, alors que vous n'êtes pas marié, mmh. donc euh, voilà. Comment expliquer en fait la peur que certaines femmes disent quand, toi quand elles sont mariées tu... Je sais pas ouais. tu... T'as compris Non <rire> Comment, enfin, qu'est-ce que t'as ressenti, voilà, qu'est-ce que t'as ressenti quand tu avais fixé la date et que tu sais que par exemple le, le 12 septembre, c'est le jour que tu vas te